Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une spéciale review consacrée à l'Alcatraz Box de Michael Chatelain. A tout de suite. Alors l'Alcatraz Box, quand vous la recevez, vous recevez un DVD avec à l'intérieur le contenu, plus une boîte transpercée de part en part, avec en plus deux petits accessoires que je ne vais pas vous montrer, qui va vous permettre de réaliser tous les effets qui sont inscrits dans le DVD. Le DVD est très bien expliqué. Les méthodes sont expliquées pas à pas. Rien de plus facile. Les effets sont simples, flash et très visuel. Dans le DVD, vous aurez trois routines détaillées pas à pas qui sont killer, flash, visuel, vraiment très fort. C'est un produit de très bonne qualité et il vous faudra pas plus de 10 minutes pour comprendre toutes les routines. Concernant la qualité du DVD, je n'ai rien à dire. Franchement, c'est super bien fait. Il est même possible de créer ses propres routines avec ce qui est livré, alors pourquoi s'en priver Il est personnalisable à souhait. Passons tout de suite à la démonstration. 8 Concernant les points positifs, c'est un accessoire qui est de très bonne qualité, il est fiable à 100%, aucun problème d'angle, la boîte peut être examinée, les effets sont killers. Je n'ai trouvé aucun point négatif. Concernant le tarif, ce produit est vendu 35 euros sur le site de Michael Chatelain, Gimme Magic. Vous pouvez l'obtenir en version rouge ou bleue, à vous de choisir. Pour la note finale, je mettrai 5 étoiles. C'est terminé pour aujourd'hui mes amis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine review, à très bientôt.